Comment brancher un robinet de service rapidement Installer un robinet pour certains d'entre nous peut sembler une opération impossible. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer qu'il n'en est rien. Il existe aujourd'hui des dispositifs qui permettent un branchement rapide pour alimenter un quelconque appareil, tel par exemple une machine à laver ou une lave-vaisselle. Il s'agit là, en l'occurrence, d'un robinet auto -perceur. Il permet de se brancher sur une conduite d'arrivée d'eau rapidement et efficacement, même dans les endroits les plus inaccessibles. C'est donc sous cet évier que je brancherai ce robinet pour alimenter cette lave-vaisselle. Après l'enlèvement de tous les éléments de meubles qui gênent pour effectuer cette opération, je m'approcherai du branchement du mitigeur de l'évier. Il me suffira de repérer la canalisation d'eau froide, sachant que conventionnellement, celle-ci doit se trouver à droite du mitigeur. Mais par précaution, je ferai couler un peu d'eau chaude pour déterminer efficacement la conduite d'eau froide. Le robinet auto comporte plusieurs éléments. Premièrement, le corps du robinet. Deuxièmement, les deux parties de la bride. Et troisièmement, les vis de serrage. Je placerai donc les deux parties de la bride comme ceci, que je visserai ensuite progressivement en alternance, à droite et à gauche, jusqu'au point de serrage maximal. Ceci fait, je présenterai le corps du robinet en vérifiant que celui-ci est bien en position fermée. Je le visserai ensuite sur la bride plusieurs tours seront nécessaires, mais je veillerai à positionner le robinet verticalement à la fin de cette opération. Il se peut qu'à ce moment-là, quelques gouttes s'écoulent. C'est pour cela qu'il est important de visser le contre-écrou qui servira le joint prévu pour pallier à cela. Il me suffira ensuite de brancher le tuyau d'alimentation de la lave vaisselle en veillant à ce que la petite grille filtre soit bien en place. Et ce sera terminé. Il n'aura fallu qu'une vingtaine de minutes pour réaliser cette opération, brancher cet appareil. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison.net ou bien bâtir sa maison